Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons traiter l'exercice 6 de l'examen régional de la région de Doukkala Abda Session, juin 2009. Cet exercice traite la leçon, le calcul des volumes de la géométrie dans l'espace. Cet exercice il est noté sur quatre points, donc allez-y exercice 6, ABCD B, A', B', C', D' est un cube d'arrêt de mesure 6 cm. I est le milieu du segment AB et J est le milieu du segment BC. On considère la pyramide S, A', B', C', D' tel que S est le point symétrique de B' par rapport à B. Donc, un petit A, prouver que la distance S'B' est égale à 12 cm. Un petit b, calculer la distance S'A'. Un petit c, montrer que le point I est le milieu du segment S'A'. De petit a, calculer le volume du cube ABCD B, C, D, De petit b, Montrer que le volume de la pyramide SA'B'C' est égal à 72 cm3. Donc 3, la question 3. On considère SIBJ, la pyramide réduite de la pyramide SA'B'C'. 3 petit a, déterminé qu'à le rapport de Réduction. 3 petits b déduire le volume de la pyramide sibj donc un petit a prouver que la distance sb' est égale à 12 cm donc selon l'énoncé s est le symétrique de b' par rapport à b cela signifie que b et le milieu du segment Sb', comme vous le constatez sur la figure, avec le code d'égalité. Donc, la distance Sb' est égale à 2 fois BB'. La distance BB' est donnée, car c'est l'arrêt du cube, donc BB' est égale à 6 cm, alors, Sb' est égal à 2 fois 6, donc Sb' est égal à 12 cm. Donc un petit b, calculez la distance Sa'. On a A'B'B' b est un triangle rectangle en B', comme vous le constatez ici. AB'B'A' est un carré car c'est une face du cube, donc, l'angle A'B'S est un angle droit, donc le triangle A'B' est un triangle rectangle en B'. Alors, d'après le théorème de Pythagore, appliqué sur le triangle rectangle A'B'S, on a SA' au carré, est égal à SB' au carré plus A'B' au carré. Alors, SA' au carré est égal à 12 au carré plus 6 au carré. Donc, 12 au carré, on a déjà prouvé que SB' est égal à 12. Et par hypothèse, on a A'B' est égal à 6 cm. Donc, SA' au carré est égal à à 144 plus 36 qui est égal à 180. Alors sa' est égal à racine de 180 qui est égal à 6 racine de 5 cm. Donc passons maintenant à la question 1 petit c. Montrez que le point I est le milieu du segment SA'. Donc on a B est le milieu du segment SB' et la droite BI est parallèle à la droite A'B' et coupe le segment SA' en I. Donc d'après la propriété qui dit dans un triangle si une droite passe par le milieu d'un côté et parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu. Donc, conclusion, I est le milieu du segment S A'. Passons maintenant à la question de petit a. Calculez le volume du cube A, B, C, D, A', B', C', D'. Donc, soit V est le volume du cube ABCD A, B, C, D, A', B', C', D'. Donc, V est égal à la mesure de l'arrêt au cube. Alors V est égal à 6 à la puissance 3 cm3 car la mesure de l'arrêt du carré est 6 cm. Donc V est égal à 206 cm3. Donc passons maintenant à la, à la question 2b. Montrez que le volume de la pyramide S A' B' C' est égal à 72 cm3. On sait que le volume du pyramide S A' B' C' est égal à 1 tiers fois la hauteur SB' multiplié par la surface du triangle qui est à la base. Donc VSA'B'C' est égal à 1 tiers multiplié par la hauteur qui est 12 cm multiplié par la surface du triangle qui est à la base c'est c un triangle rectangle A'B'C' donc qui est égal à 6 fois 6 divisé par 2 alors le volume du pyramide SA'B'C' est égal à 72 cm3. Donc, question 3. La pyramide SIBJ est la pyramide réduite de la pyramide SA'B'.C'. Donc, question petit a. Déterminer K le rapport de la réduction. Donc, on a on a SB' est égal à 2 fois SB, car B est le milieu de, du segment SB'. Donc, K est égal à SB sur SB', qui est égal à 6 sur 12, qui est égal à 1 demi. Donc, le rapport de la réduction K est égal à 1 demi. Passons à la question 3 petit B. Déduire le volume de la pyramide SIBJ. On sait que le volume de la pyramide réduite est égal le rapport de la réduction au cube que multiplié par le volume de la pyramide initiale. On a ici la pyramide initiale c'est SA'B'C'. donc le volume de la pyramide S, B, I, J est égal à un demi à la puissance 3, multiplié par 72, qui est le volume de la pyramide initiale SA'B'C'. Donc, conclusion, le volume de la pyramide SBIJ est égal à 9 cm3. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Merci de votre attention et au revoir sur une nouvelle vidéo.